La valeur du patrimoine fruitier de l'humanité, il, il, il y a des industriels qui s'y intéressent de très près mais qui ont tendance à se l'accaparer. Ben nous, on est plutôt dans l'idée que c'est un patrimoine qu'il faut développer et surtout qu'il ne peut vivre que s'il est usé, enfin, s'il y a une utilité et si les gens font usage. Je suis membre fondateur de Pays Arbre, et j'ai fait bénévole pendant trois ans et demi. C'est vraiment l'idée de, de redonner euh, le goût. Euh, aux gens de pratiquer la greffe pour euh, travailler sur, euh, ben, sur le côté vivrière, hein, sur le côté de, de remettre de... rendre les territoires euh, nourriciers vraiment. C'est sortir un peu de l'idée que d'un côté il y a des producteurs et de l'autre il y a des consommateurs. C'est-à-dire qu'on peut tous être acteurs de notre euh, nourriture, enfin de... de ce qui nous fait vivre finalement. Il y a énormément d'alternatives aujourd'hui où on apprend eh ben, qu'on peut faire de l'énergie soi-même si on vit à côté d'une rivière et eh bien on se rend compte aussi que si on a accès à la terre on peut... Euh, on peut produire et que finalement l'abondance, si on sait y faire et si on sait accompagner la nature dans ce qu'elle nous montre et dans les chemins qu'elle nous, qu nous ouvre, on a une vraie capacité d'agir avec elle et on a une vraie capacité de recréer de la ressource. Et finalement, ben, les fruits que tu manges sur l'arbre que tu as greffé, tu ne vas pas les acheter au magasin. On sort aussi des rapports directement marchands. Donner un maximum d'informations pour que les gens retrouvent le pouvoir d'agir. Et remettre en lien aussi les gens avec leur environnement. On travaille pour soi, mais on travaille aussi pour ceux qui viennent après. Et ça, c'est beau aussi. On est vraiment sur l'arbre fruitier, euh, on va parler de comment on plante bien un arbre, euh, comment on greffe un arbre, comment on peut fabriquer un arbre en semant un pépin et en le greffant plus tard. On va sur des parcelles qui sont là, on les regreffe et on installe des vergers. On fait ça aussi le long de voies de, de, de, de, des chemins, avec des, des collectifs dans des villages qui nous contactent. Et donc on va vers les habitants, on leur apprend à greffer. Et surtout on les remet en lien avec le chemin qu'ils empruntent régulièrement. Et nous c'est vraiment ça qui est intéressant. On gère aussi des parcelles, c'est-à-dire on essaye de récupérer des parcelles qu'on essaye de collectiviser aussi et qu'on va entretenir avec les adhérents. On a un petit noyau dur, de, on a 10 membres très actifs et très très mobilisés que je remercie pour tout le travail qu'ils amènent et tout ce, ce travail qu'ils donnent à la collectivité et à la communauté. Et puis au-delà de ça, ben les adhérents on se retrouve régulièrement autour de, des vergers qu'on gère. Alors ici c'est une parcelle qu'on gère en collectif, donc il y a toujours des petits travaux, il faut tailler de temps en temps, il y a les récoltes bien entendu qui attirent toujours du monde et on gère comme ça trois euh, ou quatre euh, parcelles de vergers qu'on a souvent récupérées et dont on a la gestion en commoda. Les 50 adhérents de pays arbres, euh, on n'est pas toujours 50 sur la parcelle mais on est toujours une petite dizaine à travailler sur ces vergers et puis ça permet aux gens bah, d'avoir accès à des fruits qui évidemment ont travaillé sans traitement euh, de synthèse, ça nous arrive d'utiliser des plantes pour traiter les arbres mais c'est tout. On a récupéré des parcelles qui étaient déjà en production ou qui avaient été en production. On a une parcelle d'amandiers, il y a une cinquantaine d'amandiers qui sont en production, où on récolte. On gère un autre verger diversifié où il y a régulièrement des récoltes en été qu'on partage avec les adhérents. Donc ça permet aussi d'avoir accès à des produits de qualité contre moyennant investissement. Et puis ici, on a des récoltes en devenir. Alors là, ça fait trois ans qu'on grève sur cette parcelle et on a déjà les premiers fruits noués cette année. Donc on va commencer les récoltes, aussi petites soient-elles. L'arbre, ça nous inscrit dans une autre temporalité. Les gens, finalement, ils ont, une... ils ont une idée de pourquoi ils vont se promener. Ils vont se promener pour entretenir les grèves qu'ils ont faites. Donc ça les remet vraiment en lien. Et euh, ben, ils retrouvent ce lien finalement, ils se rendent compte qu'une culture c'est ça, euh, vivre ensemble c'est ça, c'est interagir avec les autres, on est tous en interdépendance. Et la greffe, elle est, pour moi, elle est symbolique de toutes ces histoires-là, d'interdépendance, de, de vivre ensemble, de bien commun. Et c'est ça qui me plaît beaucoup dans cette idée-là. On est vachement heureux parce que ça fait 4 ans qu'on a monté cette association. Et depuis peu, on organise des bourses au greffon. Alors le greffon, c'est le petit bout qu'on va chercher dans les arbres pour le greffer, justement. Et il y a quatre ans de ça, on aurait organisé des bourses aux greffons. Personne ne serait venu échanger des greffons. Aujourd'hui, on a tous les gens qu'on a formés qui viennent avec des bottes de greffons et donc des potentialités de verger dans les mains qui échangent un tel, une poire qu'il a dans son jardin, qu'il a récupérée de, de son papy. Euh, enfin, il voilà, y, y a toute une vie qui, qui, qui, qui émane de, tout, de toutes nos actions. Et ça, c'est très touchant aussi de se dire que c'est positif, que ça avance, qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de retrouver ce lien et ce sens dans leur vie et qu'on est de plus en plus nombreux à œuvrer pour euh, la souveraineté alimentaire, de nos paysages, pour que nos échanges aient du sens, pour manger plutôt les produits d'un paysan du coin parce qu'on le connaît. Tout ça pour moi c'est quelque chose qui est en train de se tisser et qui est loin d'être anodin. C'est un vrai changement de société qui est en train de se dessiner là, bien à l'abri des bureaux ministériels qui n'en voient pas encore les, la réalité. On fait des greffes sur des arbres qui poussent naturellement et spontanément. A savoir qu'on va greffer des arbres donc domestiqués par la culture sur des arbres qui sont là depuis très longtemps et qui sont génétiquement adaptés à leur environnement. Donc on fabrique des arbres fruitiers qui sont très résilients, qui résistent à la sécheresse parce que le racinaire qu'on utilise, il a la capacité de vivre là où il est, c'est-à-dire dans son écosystème naturel. C'est un écotype qui correspond à l'écosystème et qui correspond depuis longtemps parce que ça fait des générations d'arbres qu'il est installé là. Quoi. L'arbre, il n'a pas la capacité de se déplacer, mais il a une capacité adaptative qui est énorme. Et donc, au fur et à mesure du temps, l'arbre, il a une mémoire aussi. Et donc, euh, ben, travailler avec euh, le local... En termes de ressources végétales, ça a du sens parce qu'on bénéficie de cette mémoire et de cette connaissance du végétal. Il y a une intelligence de l'arbre, une intelligence adaptative. On bénéficie de cette intelligence parce qu'on va utiliser, même si on travaille à partir du semis, ben, des pommes qui poussent pas loin pour les planter, et puis une pomme qu'on connaît pour la greffer, qui pousse pas loin non plus. C'est fantastique, moi je trouve ça absolument fascinant, quoi, cette, cette idée de que le végétal, finalement, il n'a pas de sénescence programmée, et il n'est pas programmé pour mourir. Et si on lui donne régulièrement des nouvelles racines par ce geste qu'est la greffe, euh, on, le, on participe de son immortalité et de sa conservation. Aujourd'hui, quand je transmets ce plaisir que j'ai à greffer, euh, je sais que je suis à ma place. J'ai eu un deuil assez compliqué dans ma vie et j'avais beaucoup de mal à revenir vers les humains. Je trouvais que les humains, ce n'était pas très intéressant. Euh, C'était triste ce qui mettait en place, ce côté euh, chacun dans sa boîte et dans sa cage et qu'il n'y a plus du coup de rapport avec les autres et tout le monde qui pense à à son petit intérêt personnel. Et finalement, les arbres, ils m'ont remis sur le chemin du bien commun et de cette chose qui me semble fondamentale, qui est euh, être au monde, c'est être avec les autres. Et c'est les connaître, et c'est savoir euh, les apprécier pour ce qu'ils ont de différent aussi. C'est pour ça que j'aime tant les arbres, parce qu'ils m'apprennent euh, qu'on apprend beaucoup de la différence et de ce qui ne nous ressemble pas finalement, et qu'on a beaucoup de choses à s'apporter. Quand je parle de bien commun, c'est que je pense que euh, on peut aussi développer des choses qui ne soient pas vendables, qui, qui n'ont pas de prix, ça n'a pas, pas de valeur. Euh, ça a énormément de sens pour moi de retrouver euh, ces fruits oubliés, de permettre aux gens de se rendre compte qu'ils ont du pouvoir, leur redonner du pouvoir avec ce petit geste qu'est la greffe, ben, ils se rendent compte qu'ils peuvent transformer finalement. C'est une façon, il n'y a, a pas de doute, quoi. Quand tu vas greffer un arbre et que dans, dans 5 ans, tu auras des poires, euh, ton geste, il a, il a, tu sais tout de suite, euh, le résultat, il est visible tout de suite. quoi. La paysannerie vivrière familiale, elle a complètement disparu. Aujourd'hui, je ne sais plus, je crois qu'on est à 6% de paysans. Euh, il y a 60 ans en arrière, il y avait 80% des gens qui avaient un rapport à la terre et qui avaient un usage de l'endroit où ils habitaient. Aujourd'hui, quand on regarde les paysages qui nous entourent, on se rend compte qu'on est entouré par une forêt méditerranéenne qui est complètement nouvelle dans l'histoire de l'humanité. Ça veut dire que ça fait 10 000 ans, on n'a pas vu ça. C'est-à-dire que le paysage qui est en train de se réinstaller sur nos terres, c'est un paysage qu'on n'a pas vu depuis le néolithique. Finalement, si on regarde le paysage aujourd'hui, on se dit que ben, l'homme qui vit au milieu de ça, il n'a plus aucune culture, il n'interagit plus du tout avec son territoire et il laisse la nature euh, sauvage se réinstaller complètement. Mais ça veut dire aussi que qu'est-ce qu'il mange quoi Donc il mange parce qu'il a un accès au supermarché, mais si demain cet accès il cesse, on se rend compte que nos territoires n'ont plus la capacité de nous nourrir parce que les gens qui l'habitent n'ont plus de culture. Quand tu achètes un fruit euh, à n'importe quel supermarché, non seulement il est insipide, parce que les modes de production euh, qui incitent le producteur à faire de plus en plus gros, à arroser terriblement, euh, ils font finalement presque du hors-sol en plein champ, ben finalement on se retrouve, et même il y a des études qui l'attestent, que les fruits industriels aujourd'hui n'ont plus aucune qualité nutritionnelle. Donc euh, au-delà de ça, je crois qu'il y a même une, une, pour moi il y a une idée de santé publique là-dedans. On n'a pas le choix, quoi. il faut retrouver des, des aliments vivants, il faut manger du vivant, on s'inscrit dans un cycle de prédation, hein, euh, c'est ce qui nous fondent et dans ce cycle de prédation on doit se nourrir de la vie, c'est ça qui, qui, qui en fait l'essence. Et, euh, et donc on doit se nourrir de nourriture vivante et, et la nourriture qui est vendue par les supermarchés non seulement elle nous ruine, elle ruine nos territoires parce que tout l'argent qu'on investit dans un supermarché euh, il quitte le territoire immédiatement pour aller je ne sais pas moi au Luxembourg ou dans d'autres paradis fiscaux alors que quand je vais aller acheter euh, une caisse de cerises même si c'est pas moi qui la produit, mais que je vais la prendre euh, au producteur qui habite à côté de chez moi l'argent que je dépense il va pouvoir lui le réinvestir dans le local aussi ce geste-là a participé à la domestication. Euh, des fruits et nous a permis aujourd'hui de, de, de pouvoir profiter de fruits absolument succulents de toutes sortes. Ça permet de, de maintenir une variété à l'identique, euh, ça s'inspire du végétal qui a une capacité de... C'est immortel les arbres, hein. quand on mange une Granny Smith aujourd'hui, on mange toujours une pomme issue d'un pépin qu'un jour Madame Smith a jeté une pomme dans son jardin et il y a un arbre qui est né. Toutes les Granny Smith aujourd'hui, que l'industrie s'est complètement emparée de la Granny Smith parce que c'est une pomme qui a beaucoup d'avantages, elle résiste bien aux maladies, euh... Elle se plaît dans beaucoup de terroirs et aujourd'hui ben, les, les milliards d'hectares qui sont cultivés en Granny Smith viennent tous du pépin du même arbre. Ça demande de se mettre en lien, de connaître euh, un peu mieux euh, ces étranges êtres vivants que sont les arbres et qu'on a tendance à oublier un peu dans le règne du vivant. Et pourtant il y a beaucoup de vie de ce côté-là, hein, C'est 80 plus de 80% de la masse vivante de la planète, elle est, elle est végétale. Donc ça, ça nous fascine beaucoup. Euh, et bien se dire qu'on participe de cette vie aussi, que voilà, la photosynthèse c'est le, le fondement du monde dans lequel on vit. On est, le, le monde n'est vivable que parce qu'on est entouré par des êtres photosensibles et pratiquant la photosynthèse ça crée du sucre et ce sucre il est à la base de, toute, de tous les règnes que ce soit les champignons ou les humains dont nous sommes, et les animaux. On fait beaucoup de formations sur la greffe. Là, par exemple, depuis euh, début mars, on en fait une par, euh, par semaine. On en vend pas mal aussi à l'extérieur, à d'autres associations. Moi, ça fait un mois et demi là, que toutes les semaines, euh, le week-end, je donne ces petites formations là qui sont des, des initiations à la greffe sur une journée. On essaye d'être très accessible en termes d'argent aussi. On a fixé... le le coût d'une journée de formation à 30 euros et euh, on insiste beaucoup sur le fait que même si les gens n'ont pas l'argent pour se former, ben ils viennent, ils donnent 5 balles, ils donnent ce qu'ils peuvent. Ce n'est pas, pas ça qui nous motive, hein. c'est vraiment pas l'argent qui nous motive à Pays Armes. J'ai eu une vie assez euh, complexe j'ai fait plein de choses dans ma vie. J'ai fait maçon, j'ai fait technicien pour le spectacle, j'ai travaillé. J'ai eu des périodes où je n'ai pas travaillé pour vivre un petit peu dans ce qu'on appelle l'alternative. J'ai vécu en collectif, j'ai fait plein de choses. J'ai rencontré les arbres tardivement dans mon parcours. Ça m'a énormément aidé, moi, à être au monde et à être heureux au monde, euh, de connaître les arbres. Et aujourd'hui, j'ai l'impression un peu de rendre tout ce qu'ils m'ont donné en faisant de la transmission et en accompagnant les gens dans l'acquisition de, ce, de ces savoirs. Il y a 15 ans, quand j'ai démarré là-dedans, j'ai rencontré un, un, un monsieur qui était déjà un monsieur à l'époque, qui est Monsieur Maurice Chaudière, euh, qui est un peu connu maintenant, qui commence à publier pas mal de livres chez Actes Sud autour de la forêt, et euh, du côté nourricier, et du fruit, et des arbres. C'était un type passionnant, un naturaliste vraiment talentueux. Et je l'ai accompagné pendant de nombreuses années parce qu'il était déjà un peu âgé, il y voyait pas bien, il faisait des conférences un peu partout. J'ai fait chauffeur pour lui, et du coup, pendant des... des j ai, j ai de la route et on discutait de la nature de la culture qu'est ce que c'est être cultivé qu'est ce que c'est avoir de la culture euh, finalement cette culture c'est cette façon qu'on a d'interagir avec les autres comme il y a beaucoup moins de paysans il y avait beaucoup moins de gens qui pratiquaient cette greffe et on se rendait compte que ben, les vieux poiriers les vieux fruitiers qu'on peut trouver euh, sur le coin des parcelles ou dans les jardins ben, finalement c'était les derniers représentants de, de, de variétés qui sont là depuis longtemps pour certaines qui sont très intéressantes en termes euh, de biodiversité et de patrimoine de l'humanité. C'est un vrai patrimoine de l'humanité, cette sélection qui a été faite par des générations de paysans. On travaille avec des tout petits moyens, on n'est pas en quête de subventions euh, moi, je suis nouvellement salarié de l'association depuis euh, six mois, mais j'ai fait bénévole pendant trois ans et demi. C'est essentiellement euh, du travail sur le bénévolat. sur euh... Donc ça, effectivement, c'est une difficulté, c'est-à-dire euh, retrouver le goût du bien commun, travailler pour, euh, le, le, pour le patrimoine collectif de l'humanité, euh, ben, ça ne porte pas forcément ses fruits, si je peux me permettre l'analogie. Puis, ben, c'est des idées finalement qu'on a un peu perdu. Le bien commun, moi, c'est quelque chose qui m'est très cher. Et travailler pour le bien commun, c'est quelque chose qu'on ne fait plus parce que ben, tout le monde est un peu retranché dans des problématiques euh, personnelles qui fait qu'on quitte un peu l'ensemble dans lequel on évolue. Et euh, bah donc ça, pour moi, On peut parler d'une difficulté, mais une difficulté tout à fait surmontable, parce que finalement, on, quand on commence à toucher à ça, on y reprend goût. De ne pas avoir peur de ça, alors je parle de la greffe végétale, souvent les gens ils viennent en formation ils disent mais ça a l'air très compliqué et tout. Euh, greffer c'est vraiment facile. Euh, alors euh, trouver des, des, des, des ressources locales, euh, voir euh, des associations comme la nôtre, il y en a plusieurs, hein. on n'est pas les seuls à pratiquer ce genre de choses. Euh, Venez nous rencontrer, on se déplace aussi, on peut répondre à la demande, on peut se déplacer, organiser des formations chez vous, justement autour de groupes de personnes qui sont motivées mais qui n'ont pas forcément la technique. Nous, on accompagne des groupes justement pour retrouver cette technique et, et ce goût de greffer. Il faut se former, hein, bien évidemment, il y a des techniques. Il faut retrouver ces vieux savoirs paysans, encore une fois, on n'a rien inventé. Mais euh, voilà, aujourd'hui, euh, il y a plein de façons de se former. Euh, L'information circule, moi je suis confiant. Pour moi, le message du végétal, c'est vraiment le message de la vie. C'est 90% de la masse vivante de la planète qui s'exprime là. Euh, la photosynthèse, c'est le cœur du monde. C'est ça qui fonde le monde, on ne peut pas s'en passer. Et euh, ben, interagir avec eux, c'est aller dans le sens de l'intelligence.